Et eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h. Eh, et... wesh, attends, je me prends des balles perdues. Je me prends des balles perdues. Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, écoutez, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de cette incroyable aventure. 11ème épisode de Far Cry 4, non pas Far Cry 6, je sais que je fais beaucoup l'erreur Regardez l'île Malaya là comme c'est beau, c'est là-haut qu'on est, là qu est monté les amis dans le dernier épisode Aujourd'hui un épisode un petit peu plus chill avec, regardez j'ai fait pas mal de petites choses en off Alors aujourd'hui je me suis déplacé rapidement, nous sommes ici aux terrasse des Kira. On va découvrir ce petit lieu inconnu puisqu'il y a plein de coffres cachés Mais sur le chemin également il y a des tapirs de Malaisie que je vais avoir besoin Alors les amis j'ai fait pas mal de confections en off entre cet épisode et le dernier a savoir déjà, euh, kit de seringue, euh, justement c'est pour ça qu'il va me falloir des pots de tapir Mais donc j'ai chassé les euh, barrales, euh, il me semble que c'était les barrales, hein, les animaux Ici la barale ouais c'est ça, j'ai chassé des barrales qui m'a permis d'augmenter le kit de seringue Et également le sac de munitions, maintenant il me faut des panthères nébuleuses Mais avant c'était euh, je ne sais plus quel animal que j'ai chassé, donc on se retrouve avec 2 sur 4 en seringue et en munitions, ce qui va nous aider grandement pour la suite de notre aventure. Donc voilà, on va continuer à chasser maintenant du tapir de Malaisie. Alors on va chasser à la one again, hein. euh, quoique on va pouvoir chasser avec euh, les éléphants. Et puis on va en profiter pour un petit peu explorer la map directement. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez kiffer cet épisode, installez-vous confortablement. Merci beaucoup pour euh, tous vos commentaires sur euh, le premier épisode. J'ai pu voir vos retours, on est en, en top 10 tendance, clairement ça fait trop plaisir. Le million de vues évidemment, mais ça c'était euh, évident. Euh, sur ce jeu mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir les gars Et ça me fait du bien je, je m'en rends compte Très clairement reste ici bébé C'est là que je me dis que je suis heureux D'avoir commencé ce let's play parce que quand j'ai fait de la chasse euh, En off là C'est là que je me suis rendu compte du plaisir Jouer au jeu sans parler juste profiter Et c'est vrai que c'est un jeu grandiose hein. Far Cry 4 c'est vraiment un jeu grandiose pour le coup Attention les amis du sentier d'or Je suis avec un éléphant et hop là je lève ma trompe Donc attention tout de même ça peut aller très très vite donc voilà on va chasser 3 trois, euh, trois tapirs de Malaisie me semble-t-il Et puis euh, ce sera pas mal Et puis on va explorer le nouveau lieu Alors Ah Allez on va le charger On va le charger l'éléphant est plus fort Oh des tapirs Il y a des tapirs justement Charger Chargé J'ai compris J'y arriverai pas autrement On est déjà passé par là très récemment C'est ça ce qui est assez rigolo euh, mais voilà j'ai voulu aller là justement pour pouvoir euh, mener à bien nos missions J'ai besoin de cet animal également pour je ne sais plus quoi Bon là la priorité c'est le, le, le tapir Mais bon le bengal euh, hein, c'est le genre d'animaux ça fait toujours du bien de, de le fumer euh, quand on peut donc, euh, donc voilà bon malheureusement les tapirs on les a fait fuir euh, On a des petits trésors euh, à récupérer donc on va évidemment en profiter sur le chemin C'est un épisode un petit peu plus chill pour le coup Il y a encore... C'est vite dit parce que on sait jamais. Hein. Dans le dernier épisode, on a quand même fait beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'on allait en faire autant. Soyons honnêtes. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Bon on est dans la zone. Hein. On n'est même pas dans la zone du tapir. Mais enfin, voilà, on en a croisé. Donc on peut en recroiser. Alors, regardons un petit peu, ouvrons les yeux. Et, euh, et ouais, vraiment, c'est un plaisir. C'est un jeu qui.. Ça grogne là, non Ah c'était l'éléphant. Ah c'était l'éléphant. Ah mais là-bas il y a encore un tigre. Oh là oh là euh Mais c'est que c'est en train de se bagarrer, hein euh Pas de dispute s'il vous plaît messieurs dames Oh merde Ça se trouve ils étaient en train de jouer ensemble Hop là Moi j'interromps J'interromps tout ça Et donc vous voyez vraiment je, je porte 5 seringues sur moi. Vous voyez euh, la petite croix verte en bas à gauche au-dessus de la map. 5 seringues, hein. franchement au début on en avait 3 Puis 4, puis maintenant on en a 5 Donc c'est vraiment parfait, et de même pour les munitions On va vraiment euh, augmenter euh, le stock Et c'est vraiment, euh, vraiment juste génial Qu'est-ce que je peux faire Du coup je peux confectionner quelque chose Je suis pas débile euh, Ah non c'est avec la panthère nébuleuse Panthère nébuleuse, ah j'ai confondu Bon bah c'est pas grave ça me fera de, de l'argent euh, Même si là C'est pas l'objectif Allez on va continuer d'avancer à pied du coup Même si avec l'éléphant c'était bien sympa vous inquiétez pas, on aura l'occasion de toute façon de, de se balader à euh, dos d'éléphant. Euh... Voilà, je vais, je vais pas répéter ce que j'étais en train de dire parce que c'est la quatrième fois que j'allais le dire, mais c'est vrai que c'est assez plaisant. Hein Ah, il y a des ennemis. C'est bien ce que je me disais parce que. Il hey, y a des tapirs là. Y'a des tapirs gratos Merci mon ref Magnifique Bon le convoi de la colère de Pagan On s'en bat les steaks euh, J'hésitais à prendre un lance-roquette J'ai pas de lance-roquette sur moi J'hésitais à en prendre un Mais le problème c'est que ça me gaspille une place d'arme Genre l'arc Et l'arc c'est tellement bien Bon après remarque je pourrais euh... J'aurais pu prendre le lance-roquette On verra ça par la suite les amis Je sais pas ce que vous en pensez Lance-roquette ou... Toi tu me fous la paix toi. Ouais, c'est pas ma guerre. <rire> Démerdez-vous un petit peu quand même. Hein. Je suis pas non plus euh... hein d'accord Allez Là, on a un tapir. On a un tapir ici. Et voyez, bon, je vais en profiter de l'arc, du coup. On va rentabiliser l'arc. Hop là, le petit headshot. Abattage propre. Oh putain, il avait rien. Juste ici, parfait. Ça donne des points de karma quand on fait de la chasse propre C'est parfait ça Oui il a pas besoin d'acheter des jeux de chasse <rire> Tu peux faire de la chasse proprement également sur le jeu Si je tire une flèche dans le cul c'est propre ou pas Hop headshot Bonsoir Eh oui j'ai visé la tête il a sorti la tête malheureusement Enfin malheureusement Au moins il aura pas souffert comme dire. Et ça c'est cool Et là normalement je peux confectionner Je crois que j'en ai assez Ouais confection Kit de seringue Voilà Et là je vais pouvoir transporter du coup 6 seringues au total c'est absolument parfait. Et on va en profiter du coup pour aller voir ce qui se cache ici. C'est un lieu euh, secret. Enfin, un lieu. Euh... Ouais, un lieu secret. Ah, mais en fait, c'est le. C'est là où il y a la structure purée. Trop bien. Allons explorer ça. Alors, j'espère qu'on va pouvoir monter par le chemin que je suis en train de m'improviser. Mais. Euh... Ah, ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Par contre, les, les tigres, ils vont me foutre la paix. Hein. Je préfère vous le dire direct. Euh, je pense que je vais pouvoir escalader avec un grappin. Il y a des cochons Ouais là je vais pouvoir monter au grappin Hop Et on monte Parfait, allez c'est parti pour l'ascension du coup Voyons voir qu'est-ce que nous réserve cet endroit Là je pense qu'il va y avoir des beaux trésors Et surtout on va en prendre plein de la vue J'imagine bien J'imagine bien, euh, là je suis censé Ok je suis censé faire un truc de Ah non ok Je me détache là, voilà On commence à entendre le vent Allez viens je t'emmène au vent Je t'emmène au dessus des gens Waouh mais on est en train de remonter Malaya là c'est pas possible Waouh Carrément j'ai le souffle coupé Bon du coup je vais enlever le, le marqueur hein, Parce qu'on a très bien compris où on est C'est magnifique Regardez moi ça C'est magnifique J'aime ce jeu ouais J'aime ce jeu Comment ne pas aimer ce jeu je ne sais pas Allez on va essayer de pas trop louper grand chose Waouh Là c'est en train de prier bien sûr ah J'espère vraiment que Ah que... Oh bah il y avait des tapirs juste ici J'espère vraiment que personne n'a mal pris ce que j'ai dit dans... dans un précédent épisode Parce que j'ai pas encore vu les retours sur celui là Mais euh... où ils étaient en train d'abattre en fait un animal Et je suis en train de me rendre compte que peut-être que ce que j'ai dit est... est irrespectueux pour la religion Et j'en suis désolé, bon c'est un petit peu tard maintenant euh, voilà après euh, on... je suis pas voilà je suis un peu maladroit des fois dans mes dans mes propos alors le jeu est bien mais alors bordel euh, là on a failli crever hein. merci le bug yeah. <rire> j'ai eu extrêmement chaud au Kiki <rire> je sais que vous aimez bien quand je le dis euh, on peut continuer d'escalader visiblement incroyable on peut monter ok ah. Ok, vas-y, dis-moi tout, fais-moi rêver Bon, les petits coffres qu'on a loupés, c'est pas grave hein. Comme dit L'idée, c'est juste qu'on qu arrive à voir un peu de... Voilà, on peut on récupère un peu d'argent, c'est toujours cool Là, on peut faire du parcours, là Ouais, bon, ça, c'est pénible Ah ouais, non, mais c'est pénible Le truc qui déploie le parachute, c'est aberrant, quoi Ah ouais, t'aimes ça, hein C'est aberrant, bon, j'espère que je peux monter là au moins Le problème, c'est qu'il déploie son parachute tout le temps et ça c'est embêtant quoi. OK, je peux passer par là. OK. Ouais, je vous montre un peu comment on comment on fait. <rire> OK. En fait, il y a que dalle. Ah oui, d'accord, je suis au plus haut. D'accord, il y a que dalle. Oh, bah, bon, c'est bon à savoir. OK. Et là-bas, il y a une affiche de propagande à enlever. Pas de problème. J'arrive, je l'enlève si déjà. Je comprends pas pourquoi les gens ne l'enlèvent pas, mais je le fais. Et il y en a une à côté je crois encore Il hein. y en a une juste là à 100 mètres Tyrolienne <rire> Wouhou Let's go mamma mia Wow il n'y a aucun respect pour le cochon oh L'aigle il a pris le cochon comme as Très joli C'est très joli hein, ce que vous chantez J'aime beaucoup est-ce qu'on peut ouvrir cette porte Pas du tout. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je m'en fous des portes, moi. Moi, je passe par... Ah C'est gênant. Par ici. Voilà. Très bien. Ah, d'accord. C'est l'entrée de... D'accord, bonsoir. Ok, bon, je suis vraiment passé là où il fallait pas. Ok, on a un petit peu exploré. En ce début d'épisode, tranquillement, on a exploré les saints endormis. Euh, alors, un petit conseil. Si vous avez les saints endormis... Eh et... Voilà les seins endormis Pourquoi ça disparaît comme ça C'est marrant ça Bref si vous avez les seins endormis les amis euh, N'hésitez pas à leur donner quelques claques Du coup là on a également un lieu inconnu euh, Est-ce que c'est intéressant d'aller voir Pas tant que ça Mais on va y aller si déjà Hop on va se TP euh, au plus proche On va en profiter pour acheter du coup des seringues Et des munitions Parce que déjà euh, l'argent c'est pas ce qui manque Et c'est surtout maintenant qu'on a de la place Donc hop le plein de munitions On va vendre d'ailleurs euh, pas mal de choses Et notamment la peau de tigre et hey, on va garder on va garder parce que ça peut nous être utile On a 21 pots de doll Quoi On a 7 pots de tigre du bengal Eh hey, franchement les mecs euh, Si jamais on en a besoin pour des confections Ça va être parfait Je vais du coup euh, prendre le RPG Qui va nous je pense être très utile en vrai À la place de l'arc malheureusement Le sniper j'en ai besoin, la mitraillette j'en ai besoin euh, Voilà l'arc c'est le truc que je me sers moins Sauf pour la chasse à la limite Donc c'est pour ça que je préfère sacrifier et euh, ouais si, on va être vraiment pas mal. On va aller voir du coup à, à un petit peu moins de 600 mètres, c'est quoi ce lieu, euh, ce lieu caché, ce lieu secret, ce lieu mystère. Euh, ça tombe bien, en plus on a un véhicule à disposition. Attention Attention Ah bah vous avez eu de la chance. Vous avez eu de la chance. Allez, on y va, le soleil se couche. Et alors ce qui est bien aussi c'est que comme j'ai pris mon temps en, en off pour un petit peu acheter des choses, confectionner ci euh, si et ça. J'ai pu vraiment plus prendre le recul sur le jeu et me rendre compte que, bon, comme dit que c'est un plaisir, mais aussi que la map est vraiment petite pour le coup. Hein. Quand tu vois euh, 600 mètres, tu te dis la distance est très grande, etc. Et puis en réalité... Oh ils vont plus vite que moi les salauds, <rire> je voulais les écraser. <rire> Et puis en réalité, bah, les distances sont pas si grandes. Ce qui est bien, hein. ça fait que oh, on va pas traîner 110 ans sur le jeu de toute façon. Mais du coup, c'est sympa. Euh, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand les maps sont... donnent l'impression d'être grandes et le sont, mais ne le sont pas trop non plus. quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, un peu bizarre cette phrase. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Très important. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit Qu'est-ce que c'est que cet endroit, messieurs, dames Bon, déjà, il y a un petit trésor qui traîne. Vous voyez, regardez, quand tu regardes sur la carte. AJ, j'ai trouvé un autre centre de propagande. Je vais t'envoyer les coordonnées. Va là-bas et détruis-le avec un préjudice extrême. <rire> j'ai toujours rêvé de dire ça. Préjudice extrême. Ça <rire> fait grosse opération à ton secret. Préjudice extrême. <rire> Désolé, je m'éloigne. Je te laisse continuer ce que tu sais faire de mieux. Ici, Rabiré Rana, je rends l'antenne. Et... Ah, ah ouais... C'est vrai, je suis pas à la radio Enfin si, mais pas en direct Bon, il faut que je retourne Oublie ça s'il te plaît Laisse tomber, désolé Jay. Me prends pas pour un loser Parce que je t'assure, j'en suis pas un. Bon, tu parles pour pas grand chose En tout cas, j'ai bien fait d'avoir pris le RPG Voilà J'ai bien fait d'avoir pris le RPG, je pense qu'on est d'accord euh, Et puis ce que je disais, c'est que voyez, vous quand, quand vous voyez sur la carte, par exemple, les trésors T'as l'impression qu'ils sont loin T'avances un peu et regarde hop on y est là Il est juste là le trésor par exemple vous voyez à chaque fois Donc en fait la map elle te donne l'impression d'être grande Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Parce que mes phrases sont un peu bizarres Mais du coup t'as l'impression que les distances sont grandes Et elles le sont pas tellement quoi Voilà alors c'était pas là que je voulais aller C'était... Mais fils de pute Mais c'est pas vrai Eh hey Non hey, c'est abusé Je peux même pas passer par la fenêtre C'est un scandale <rire> C'est un scandale la livraison d'opium arrive dans la semaine prochaine Ça marche caporal Bon bah j'espère pour toi que ça s'est bien passé Hop comment je casse ça Hop ça dégage euh, De la bière pas du tout Voilà Qu'avons nous là Très bien des munitions mais j'ai fait le plein Très bien Où est le trésor Où est le trésor Ah il y a encore une petite lecture là Nour s'est plainte de la dernière livraison d'opium. Ah bah finalement ils ont pas kiffé. D'accord. Euh, bon bref. Où est ma livraison Ah euh, ma livraison. N'importe quoi. Mon coffre là. Où est mon coffre On m'avait vendu du rêve. Ouais. Bon allez on va aller se faire foutre. En tout cas on a découvert le lieu. Usine de thé. D'accord. Usine de thé. Très bien. Eh ben on découvre des petits, euh, des petits spots. Ah voilà, ça fait plaisir. Bon, là on a Longinus qui nous attend ici. On l'a déjà vu euh, dernièrement. Moi je vous avoue que ce qui va m'intéresser, ça va être la suite ici, parce que je vous ai vendu du rêve avec euh, Yogi et Régie. Je vous avoue que c'est un peu délirant et que c'est un peu déjanté. <rire> et qu'on s'éloigne euh, du scénario principal. Mais justement, on va commencer à, à monter euh, dans le nord de la map. On va pouvoir prendre peut-être cet avant-poste. Euh, pourquoi je vais aussi loin Cet avant-poste là pour commencer, puis celui-là, puis le clocher, etc Ça peut être plutôt sympa Donc on va partir euh, dans cette direction Expédition Rochin. Et en plus c'est écrit J'avais pas vu qu'il y avait le nombre d'alarme décrit Avant-poste avec une alarme Bah écoutez, nickel Ça va être très très simple Et comme dit vraiment le bon plan euh, D'avoir acheté un RPG franchement il va nous être très utile pour beaucoup de choses Et notamment les, les mastodontes je pensais à ça Mais aussi les destructions de convois Ça t'évite de te lancer dans une poursuite de je sais pas quoi Oh cocotte Eh j'ai le droit d'être là frérot Hop ça dégage Voilà bon, c'est le petit plaisir Même pas besoin de le euh, De le fouiller ou quoi c'était juste pour euh, C'était juste pour euh, l'XP Mais je vais quand même y aller Hop je vais quand même le fouiller puisque c'est sur le chemin voilà Le sanglier, hop, je t'arrache, t'es mort. Ah, ok. Ouais, on va se détendre. Voilà. Désolé, hein, c'est pas de la propre chasse. C'est de la sale chasse. Alors, je sais pas si vous connaissez la sale chasse, mais c'est pas de la danse. C'est pas de la sale, ça. Bon, allez, on y va Let's go Est-ce que là, wingsuit, ça passe Bien sûr ça passe Allez let's go on y va Oh, Attendez il y a quoi en face là une sorte de petite île Oh point d'interrogation on y va Allez c'est sur le chemin Ah on était déjà passé par là en bateau Ah oui mais ça grouille d'ennemis ici je m'en souviens Bah, Attendez on va en profiter pour y aller alors Hop là Petit amérissage Bon là je crois qu'il y a des méchants On va prendre le petit pistolet Silencieux. Bonjour. Non, y a personne. Bah, J'avais vu des ennemis l'autre fois. On était passé par là. Je suis quand même pas débile. Oh Moulin à prière Magnifique 4 sur 40 Et non pas le 4-40 Parce que c'est le CAC-40, rien à voir. Euh, voilà, n'hésitez pas à mettre pause, toutes mes excuses. Oh. Euh, c'est bien de s'excuser, mais il faut regretter sincèrement. Ah bah voilà, il y a des ennemis. Je suis pas débile. C'est pas un avant-poste ici hein, les amis On peut y aller sans problème D'ailleurs regardez comment ça va se passer Hop je vais prendre mon petit couteau de lancer. Ça va être très très beau Regardez bien Regardez bien ce qui va se passer Je vais vous offrir du spectacle Je vais vous offrir du spectacle Maintenant qu'on a les compétences De faire des enchaînements On enchaîne Hop là Et ça c'est beau et ça c'est beau messieurs dames Allez Et pour ça ça mérite un petit like Pour ça ça mérite un petit like Bon allez voyons voir qu'avons nous là du coup Qu'est-ce qu'on qu qu découvre un petit peu là Bonjour un kayak Très bien Kit de couture j'adore J'adore les concepts Ok Bah ça valait vachement le coup Bah on a tourné un, un moulin à prière C'est déjà pas mal Puis on a fait un petit enchaînement sympa On gagne de l'argent on se rapproche de la fumée, ça y est, l'avant-poste est à nous. Du coup, c'était quoi, là Il a pas un nom, non Ça reste un lieu inconnu, d'accord. Moi qui pensais euh... D'accord, il y a un buzzer également ici, donc un hélicoptère qui vole. Bah, c'est le principe de l'hélicoptère, tu vas me dire. <rire> Je veux dire un hélicoptère avion, quoi. Euh. Oh C'est trop mignon, il y a des tortues Bon, on va pas Je leur faire pas de mal. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ref Qu'est-ce qui que de... t'arrive un peu schizophrène Bon, oh, j'ai un peu mis une flèche à côté, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui lui arrive, mon ami Pourquoi il s'est énervé tout seul, là C'est parce que t'as vu tes copains euh, morts Il faut pas. Attendez, je vais libérer l'otage, quand même. Hein. Parce que là, le pauvre, il a l'air un petit peu embêté. Voilà. Si vous pas je sais, je sais, je sais. Allez, on traverse J'espère qu'il n'y a pas de... Euh... J'espère qu'il n'y a pas de crocodile. Et c'est vrai, ça Alors, j'ai... J'ai pas souvenir qu'il y ait de crocodile sur Far Cry 4 Ok d'accord bah c'est bon J'ai la réponse J'ai la réponse Putain je me chie dessus C'est quoi qui m'a attaqué C'était pas un requin c'était un crocodile De toute évidence Attendez on va essayer de, de le voir Est-ce qu'il vient à moi là Est-ce qu'il vient à moi Je ne le vois pas Bon oh, il a pas envie de me devenir Bon j'ai failli me faire euh, dé dégommer hein. J'ai failli me faire dégommer Allez on avance on va faire ce petit Bonjour, avant poste Salut mon ref J'espère en tout cas vraiment que cet épisode vous plaît Parce que c'est un épisode un peu plus chill euh, Certes on avance quand même hein, pour le coup hein. Là clairement c'est ça ce qui est bien c'est que Dans ce jeu j'ai l'impression que peu importe qu'on fait On avance en fait Là où dans par exemple Alors c'est vrai hein, encore pour rejeter la faute Mais par exemple sur Far Cry 6 c'est vrai que quand tu fais des petites quêtes secondaires Ou alors quand tu explores la map T'as pas l'impression d'avancer ça ne sert à rien en fait les explorations limites. Alors euh, voilà C'est pas une reproche quoi hein Mais là là le fait d'explorer c'est important Pour pouvoir débloquer la suite Pour explorer la map et essayer ça Vu qu'il y a les, les, avant, les, les tours radio par exemple euh, Juste le principe des tours radio ben, Ça fait que l'exploration est importante Voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire Donc on a une seule alarme à désactiver Je le rappelle et ça c'est bon à savoir Et ça c'est bon à savoir puisque messieurs dames je ne vois pas euh, le, euh, le truc Le boîtier Alors on va prendre de la hauteur Je pensais pas que j'allais prendre autant de temps à monter Voilà Ce sera bien mieux par ici Oh je t'ai vu toi Coco Pour une fois qu'ils ont mis quelqu'un en hauteur C'est intelligent de leur part Hop on va pouvoir faire un truc sympa Alors ça sent pas très bon mon plan Si c'est bon Oh là, non, ça sent pas très bon, le plan, là. Voilà. Je voulais faire un truc stylé, quand même. Donc. Expédition Rochamps. Très, très bien. Alors. Euh... Ça me plaît pas, elle est où l'alarme Ah mais elle est là l'alarme Ah mais voilà Cherchons pas plus loin Ah plus d'alarme Hop Maintenant bonne chance pour me trouver Oh merde Mort Attends, ça va bien se passer. Couteau. Oh dommage, j'aurais pu faire ça un peu plus furtif, mais c'est pas grave. Eh hey, pas mal ce pistolet en vrai hein Oh mort Ah ouais, épique euh, Voilà, ça c'est fait Alors, là où est la différence, je trouve, après, à voir, hein, à voir en fonction de. Faut que je prenne la main. Mais sur Far Cry 6, ça me paraissait plus épique parce que il y avait un truc différent quoi. Euh, voilà. Bah ça c'est fait. Euh, on a une petite affiche de propagande bien sûr. La propa ça dégage. Ah. On récupère les petits coffres et puis voilà, on a notre petite avant-poste de libérer. Et ça c'est chouette parce que les TP rapides ici, ça va être important. Un peu de lecture, voilà, rappel à tous les conducteurs Ne euh, buvez pas avant de conduire Et ne consommez rien Hashtag palmad Alors du coup, un petit coffre par où Bah je ne sais pas Ah peut-être là-haut en montant sur euh, cette échelle bien sûr Parfait à quelle idée sur un toit il y aurait un coffre Je ne sais pas mais il fallait essayer Alors, évidemment la petite mission secondaire Voilà, chasseur de primes, assassinat Voilà, on s'en bat les steaks nous les amis, on va continuer notre épopée et on va directement même enchaîner sur cet avant-poste, tout simplement. Voilà, on n'a pas le temps, on enchaîne sur cet avant-poste, messieurs dames. Même si on ne voit rien, il y a une alarme, donc c'est simple. Évidemment, ça va être de plus en plus compliqué les avant-postes, plus on va avancer. Hein, et, et je ne parle pas que en termes d'alarme. Des fois, il y a des avant-postes avec des mastodontes, ça vous savez. Comment je monte là Voilà. Mais pas seulement. Donc c'est pour ça aussi quand je dis que euh, c'est peut-être pas si épique que ça. Je pense que ça va venir par la suite. Mais c'est vrai que dans Far Cry 6 c'était assez rapidement épique je trouve C'est à dire que bon, la complexité était déjà Assez présente dès le début je trouve Mais c'est pas pour m'en déplaire hein. C'est pas pour m'en déplaire euh, Bon il y a un petit trésor là On s'en bat les steaks euh, je peux... Ah si je peux grimper là Voilà ça c'était les mécaniques que j'aimais beaucoup sur Far Cry 3 Sur ces fameuses lianes Souvenez vous évidemment Si vous avez suivi le let's play Far Cry 3 Oh on a un moulin à prière là Oh il y a un delta plan, là haut carrément On se croirait sur euh, Sons of the Forest Hop Non pas du tout je ne peux rien faire Ok Bah écoutez on va essayer d'avancer Et vous voyez ça paraît le bout du monde là hein, quand même Ça paraît loin 500 mètres 500 mètres 500 mètres En plus on passe par la montagne c'est compliqué c'est terrible Ça prend plus de temps On fait une sorte de détour Bah voyez En vrai Ça va ultra vite Ça j'aime pas ça Ça j'aime pas ça C'est chiant ça Salut les reufs. Foutez moi la paix Pourquoi vous m'attaquez Allez je prends le détaplane Salut les, les refs Bande de nullos Voilà oh, la rapidité On va juste essayer d'atterrir en sécurité Sans trop se faire cramer Là il y a quoi là Tiens on, on, on va se poser là Il y a des trucs ici Ça me paraît pas trop mal Hop Magnifique Avec un petit trésor ici Ah oh, c'est cool c'est gênant, c'est ici Contraceptif, très important bien sûr Sortez couvert. Hein. Moi c'est ce qu'on nous a toujours dit, c'est pour ça je pense Euh oh, Je pense pas que ce soit des violeurs hein. Euh, ça, ça va être des gens Très respectables je pense, euh... les gens ici euh... Enfin les méchants je veux dire, enfin, as... bref t'as compris Attention tout de même Ne nous, nous égarons pas Attention. Ah, petite lecture Cher propriétaire, félicitations Votre maison va être détruite, pas du tout Comment je monte Ah Suffisait de demander euh, voilà peut-être que si je vais ici Voilà je peux enlever l'affiche de propagande Oh elle était mignonne cette affiche J'ai bien aimé euh, très bien Bon je sais pas où est l'autre coffre Ça m'a saoulé Mais il est peut-être là Ah il est là Hop ça dégage Et je fous. Oui oui bah t es, t es... Mais non mais il faut pas condamner le coffre non plus Oh il est pas malin Stylo à plume. Très bien ça Permet de faire des trous dans les contraceptifs ah non c'était pas bon bref Allez <rire> Une petite centaine de mètres vous voyez C'est juste à côté mais 100 mètres ça a l'air d'être interminable Et en fait ça ne l'est pas du tout évidemment 100 mètres bon, c'est à côté quand même Allez on va pouvoir prendre la hauteur comme d'hab On s'enchaîne deux avant-postes dans cet épisode Qui va durer bien sûr une demi-heure Pas comme le dernier Qu'est-ce qu'il fait sur le toit lui C'est un sniper Et il m'a même pas vu Tu parles d'un sniper Sniper en carton ouais Bon Alors le problème c'est que si je le bute tout de suite Il va tomber Et tout le monde va le voir Mais où est l'alarme à chaque fois c'est un bordel Ah l'alarme elle est là bas c'est bon Bordel sniper il peut me voir là Ah oui Je retire ce que j'ai dit sur le sniper en fait A tout moment il me voit hein. Et ça c'est craignos Ah ouais putain je me suis mis dans une impasse là je me suis mis dans un bourbier là Oh putain Ça pue du cul Non Allez s'il te plaît fais un effort Là s'il te plaît Allez tu peux le faire Tu peux le faire mon ref Voilà il faut peut-être pas exagérer non plus des bonnes choses Non parce que là au moins Je vais pouvoir voir l'alarme Pas du tout Ça ne m'a pas aidé Oh magnifique Je suis un champion Bon, là j'en ai un, là j'en ai un et là j'ai l'alarme. 3. Attendez, j'attends qu'ils s'éloignent. Bon, ils vont quand même cramer. Voilà. Alarme désactivée. Je suis cramé mais c'est pas grave. Je suis assez loin. Magnifique. Mais je commence à gérer les snipers un peu. Bon les refs. Oh non. Oh l'échec. L'échec est total. Euh, genre. Ah, je voudrais bien faire péter le bidon, ça aurait été stylé. Malheureusement, je suis une merde. Voilà, c'était juste pour le petit spectacle. Rien de bien méchant, rien de bien utile. Eh, foutez-moi la paix. Viens voir. Bon, là je suis un petit peu éclaté au sol. Hein. Yala! Voilà. <rire> je voulais lui sauter dessus, ça n'a pas marché. Je suis deg. Ah, oh, je voulais faire un truc super stylé, j'ai même pas réussi. Purée, c'est pas grave. Au moins, c'est fait, c'est libéré également. Et pour le prochain épisode, on pourra faire le clocher qui nous attend. Et la mission avec Yogi et Reggie, bien sûr. Que nous allons découvrir, puisque nous ne les a pas encore vus. Donc, euh, donc voilà les amis J'espère que vous avez kiffé ce petit épisode N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit like Si vous n'avez pas kiffé vous mettez un dislike Et vous êtes un petit salaud mais c'est pas grave Vous avez le droit de pas avoir aimé Et puis bien sûr le commentaire le plus important J'ai envie de dire, de pouvoir vous lire euh, Ils vont se détendre les copains là Et puis n'oubliez pas de vous abonner surtout Si vous n'êtes pas encore Allez des bisous C'était Mkolo Hop là Salut salut, ciao tout le monde.